L'Académie de Créteil propose un kit pédagogique pour la mise en œuvre du numérique en établissement, avec les paliers de maturité pour les établissements et les jalons pour les équipes pédagogiques. Faire entrer l'école dans l'ère du numérique, c'est transmettre des savoirs, des compétences et des savoir-être à des jeunes qui évoluent depuis leur naissance dans une société irriguée par les technologies de l'information et de la communication. Pour aider les établissements dans la mise en œuvre de leur stratégie numérique, l'Académie de Créteil leur propose une méthodologie avec les paliers de maturité. Six champs d'action sont identifiés. Le pilotage, l'impulsion et l'organisation. La formation Les ressources, les pratiques éducatives et pédagogiques, l'infrastructure réseau, l'équipement. Chaque domaine est composé de trois paliers successifs allant de la condition minimale d'usage à des conditions avancées pour l'appropriation du numérique dans les pratiques. Il fournit à l'établissement une feuille de position pour identifier les besoins et mettre en place des actions afin de progresser dans la mise en œuvre du numérique. Le référent numérique a un rôle central dans cette mise en œuvre. Il est avant tout un conseiller du chef d'établissement, un animateur de la vie numérique et un formateur pour ses collègues. L'équipe du pôle numérique met à votre disposition des ressources pour vous accompagner, alors n'hésitez pas à nous contacter. Avec le numérique, nos élèves vivent au quotidien dans une société connectée où l'information est à portée de main et se partage très rapidement. Ils utilisent déjà plusieurs contenus et services pour leur usage personnel. Ils se retrouvent néanmoins seuls face aux logiques des offres commerciales diverses et variées. Dans le cadre d'une éducation citoyenne et responsable aux médias, l'école leur permet de développer l'aptitude à comprendre et utiliser le numérique dans la vie courante pour étendre leurs connaissances et capacités. Cette aptitude est appelée littératie. Pour accompagner nos élèves, il est indispensable que les équipes pédagogiques comprennent et intègrent les enjeux de la littératie, c'est-à-dire ne pas seulement utiliser le numérique mais aussi en comprendre le fonctionnement et les implications pour l'organisation du monde contemporain. Cela implique que les enseignants s'engagent dans une dynamique collective, organisent leur travail pédagogique, utilisent les espaces de travail, connaissent et utilisent les ressources. Pour chaque champ, il existe différents repères pour guider la mise en œuvre du numérique. Il s'agit des jalons. Le pôle numérique met à votre disposition un guide pour vous accompagner. Et nos équipes sont toujours disponibles. N'hésitez pas à nous contacter.